On va vous présenter une baffe de... Tentacles. Et... Mmh. Et voilà! Et voilà! Alors on fait un tour de la voiture... Elle brille au soleil... Ici tu vois le fameux système du Vario. Oui. Les deux courroies... Mmh. Oui. Alors quand on doit travailler sur les courroies, on les tire vers le bas et on doit les bloquer avec un petit morceau de bois. Mm -hmm. Comme ça, on sait les, les remplacer, les deux Oui, Et alors on doit le faire, c'est avec de l'air. C'est une membrane d'air qui est là-dedans. Mm -hmm. oui, qui vient ici, qui donne du courant ici. Enfin, il prend l'air ici. Mm -hmm. Le moteur donne de l'air vers l'arrière. Il y a deux grosses membranes là-dedans à l'intérieur. Là à l'intérieur, dans les gros là. Ça. mais ici on, on voit bien où, où la courroie descend dedans là on le voit bien, c'est comme une mobilette oui, oui, oui le principe oui, oui. Ben oui, mais avec <rire> une courroie métallique oui et voilà Roland, Timo tout ce qu'elle a dans le ventre ici avec le capot ouvert pendant qu'on filme sur Alors, donc, a un moteur 1100 cm3 qui est le moteur de la Renault 10 euh, qui a un très bon petit moulin, euh, j'ai aucun problème avec ce moteur ça, ça tire bien, mm -hmm. c'est une voiture assez nerveuse pour être si vieille quand même j'ai aucun problème avec ce moulin c'est merveilleux et c'est sous le patent d'âme évidemment mais c'est un moteur la roue de réserve ne sert pas comme airbag hein. <rire> je ne sais pas quoi que c'est un airbag Elle a bien, elle, elle est... a ouais. ses voitures pas pas de grand luxe mais il y a tout ce qu'il faut. Là la voiture c'est pas compliqué, c'est ici derrière la plaque. Oh. <rire> c'est bien cassé hein. Les voitures et leurs secrets hein, c'est. Eh ouais, oui. Et la Dauphine avec sa sa roue euh, ouais, de secours. Ah devant oui. C'est un réservoir de combien Je crois qu'il y a 45 litres Il faut dire que ces voitures consomment assez bien d'essence. Un vario, tu accélères au plus que tu donnes du gaz, au plus que tu consommes, un peu vite que tu roules aussi. Faut oui. oui. qu'à facilement 7 litres, facilement. Mm -hmm. Sans problème. Oui. En ville ce sera un peu moins, mais... Si on commence à rouler à 200, 10, 120, comme je fais régulièrement ces voitures-là. Hein. Euh, oui, oui, oui. voilà, on part dans le 10 litres, on se défait. Hein. Donc forcément, je vais tenir la porte. Et c'est si une voiture qui a un grand avantage. Elle a eu un 10 litres 89. Oui, c'est grave à la partie. Oui, oui, oui. Parce et que ce sont les 46, c'est fini. La tour est très fin. Hein. Ah oui, maintenant, on est là. Bon, on va pas, on va pas là-bas. Euh, oui. Il y avait un autre là-dessus. Oui, ouais, c'est de régine, hein Je l'adore ça va s'allumer tu vois là ouais, ok plus loin, hein ouais mais... ouais ouais c'était mieux fini aussi bon j'ai un il quand même quelques peu année aussi hein ouais et toi tu la crois comment bon, je l'aime bien moi c'est pour ça que je l'ai acheté bon maintenant par où alors on va prendre à gauche euh, moi je la trouve très confortable aussi Hein. Oui, ouais, je trouve que les sièges, on s'enfonce un peu dedans. Euh... Euh, je dois quand même avouer une chose, c'est que les sièges ne sont pas d'origine. Ah, Ce ah. sont les sièges de la Volvo d'accord Parce que les sièges de celle-ci, c'était des sièges en tissu, qui étaient tout, tout à fait désagrégés des années à l'arrêt. Donc et, ils ont mis des sièges en cible cuir C'est le sky, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ça, je peux rester dans la vitesse où je veux. Mmh. Et tu vas voir tantôt quand on part, quand on va démarrer, on est un peu en pente. Hein. Tu vas sentir le, le « cloc » et puis ça, le, les, les trois galets qui, qui vont pousser sur le, le, le mécanisme pour euh, faire prendre l'embrayage. Mmh, mmh. Si le moteur tourne trop vite, tu commences à avancer. Parce qu'alors, à ce moment-là, évidemment, les galets se rapprochent de nous. Hein. Mmh. Alors on entend ce qu'on dit. Bah, tout ce qu'on dit, ça euh, va être plus contrôlé. Et tu vois ce qu'on dit aussi, je ce qu'il y a la barre là. Il a... Et alors maintenant, je vais faire ma magère. Je, je sors par le même parking. Non, quand, quand je sois au choc à l'eau. fait de, on fait comme un demi alors Salut ça... Non, euh... Ferme On, on peut prendre la speedway, on peut faire le Toulouse à la neige et revenir vers Bon, oui. on re reprends à droite et gauche alors quand On fait un sur la Je un bruit ça. ouf Je ne m'en elle pas vu. Ici? Ouais, ouais. ok. Et un stop, hein? Et un stop, c'est un stop. On a des ça. Hein? J'en ai fait, alors. Bah oui, Tu veux que je réveille ton père que je claque son un coup? Des coup de la jamais, je te le garantis. Ça fait du bruit, tu sais. Parce que maintenant les carreaux sont fumés, même quand tu fait... es Ça fait du bruit, hein. <rire> tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit <rire> Il est On <dans> <rire> va se faire engueuler.